Magali Brossard, responsable SIG de la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault, dans la ville. Euh, nous, on utilise QGIS depuis maintenant 10 ans. Euh, on a donc le pôle SIG et ensuite, dans, à l'intérieur de la collectivité, on a à peu près 80 utilisateurs QGIS prêts. En fait. Et 100% QGIS. En fait. On a basculé d'un logiciel propriétaire à QGIS il y a à peu près 10 ans. pas un budget, euh, on a, il n'y a pas de limite entre guillemets, mais euh, c'est, on a, quand on a besoin, on n'hésite pas, euh, s'il y a besoin de faire développer ou quoi, euh, on, voilà. D'accord. On se permet. Alors, euh, nous, dans la collectivité, on a une politique en fait de, de logiciels open source, donc on est labellisé en fait, parce que ah, euh, ouais, sur l'utilisation des logiciels open source, donc pour nous, c'est important. Ouais. Super, l'organisation euh, franchement au top, moi c'est la première fois que je viens et euh, bah, je reviendrai c'est sûr. Euh, non non, euh, les conférences de ce matin euh, vraiment très très intéressantes sur vraiment très des sujets très variés, donc euh, c'était super intéressant et les ateliers hier, euh, bah, de pouvoir euh, manipuler et de voir en fait aussi découvrir des choses, euh, Ouais, franchement c'était super, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire tout, mais en fait euh, voilà, mais euh, franchement c'était top.